Vlog 3, les amis, premier jour. Il on va ça. visiter, en plus, plus tout on tout. va visiter tôt là, on s'est levé tôt le matin. Ouais. Ah, bientôt ouais. là. Genre il est quelle heure Yass Ah, 16h, même plus là. Je crois, non quelle heure. Il se pourrait qu'après l'émission de Tev qui est finie tardivement, 16h30. on se soit couché tard. Résultat, il est 16h et on va se balader. On va où là euh, Yas, pour voir s'il suit bien À Ueno. Oui monsieur... À Uino, monsieur On va à Ueno, je suis pas réveillé là. On va aller manger. Oui. Donc il euh, y a un ramène à à, à Ueno. J'ai envie d'y aller. Il y a un parc également, j'ai envie de le visiter, des petits trucs. Et ce soir, il y a moyen qu'on aille voir euh, Monsieur Théo Cleman. Théo Cleman ouais. Qui est au Japon. En fait il y a tout le monde qui est au Japon en même temps que nous. Il y a Gotha, il y a Théodore, il oui, y a je sais pas qui bon. Il euh, y a WarTech. Oh, vraiment on pourrait faire une sale liste. Il y a Wartech. La folie Sérieux Par contre le problème c'est que j'ai qu'un t-shirt. C'était que des Japon <rire> Eh hey, je veux que je Elle était elle était vraiment belle la veste mais juste elle est toute légère. C'est un coup de vent frérot, c'est un, un coup de vent. Tu vois là il y a du ouais, vent et, moi et moi le vent est coupé. Non mais j'ai compris le tonton il a vu deux bières hier, hier. Non Attention Non ah mais surtout au-delà de ça Il y a eu la dernière j'ai fait non c'est mort. Il a, un peu la, il a la voix de Renault un petit peu là. 6h oh, du matin, euh, j'entends des, des bruits bizarre, genre je vois il prend deux gros cachets de mélatonine, gros j'ai compris à ce moment-là. C'est vrai, t'as reçu les cachets ah, C'est du mat ça, il s'est envoyé oh. deux trucs. Joël il est venu dans le pays où il y a le moins de junkie au monde pour faire le junkie. Donc là du coup Zach, direction où Ueno Ueno Ouais Ueno. À Ueno, il y a un parc immense avec un zoo, alors le zoo ça ne nous intéresse pas mais le parc est intéressant. Et en plus il y a un ramen halal et ça fait deux jours que je suis ici et que j'ai pas mangé un vrai plat. J'ai mangé des sushis, j'ai mangé des merdes du 7-eleven mais je n'ai pas mangé de vrai plat. Hier je suis allé dans un restaurant, je lui ai dit, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez un seul truc sans viande Il m'a dit frérot, Ah ouais lâche ça. Donc j'ai envie de manger un, un vrai plat, un truc chaud qui réconforte le cœur, j'en ai besoin. On est arrivé à Onyo. C'était bas de long hein. Encore un magasin qui a fermé. Si j'arrive devant et que c'est fermé. On va bien manger mec. Euh, j'ai faim. Ah, moi j'ai déjà mangé moi. Arrête ah, oui, de Eh j'ai regardé pas, le nouveau de toi il y a des bon, moments je suis pas trop beau là. Voilà, gardez une distance avec moi mec. Mais attends, attends, t'es pas trop beau à cause de ta caméra ou à cause de. Tu prends des froussants. Tu sais, que je mets la caméra dans ton nez, c'est pas pareil que ah, si est je fais comme ça, ça, vrai, vrai, vrai. Mais ça a été <rire> tu vois. Je Tu te mettre une patate toi. Le vlog a commencé depuis 4 minutes. Venez, venez, venez, Venez, viens jouer. On est frais ça, Je mets te une patate. On est frais. Mais arrête, fais-moi la paix là. Le vlog a commencé depuis 5 minutes et <rire> t'as <'es> déjà <rire> menacé au moins 10 <t> fois. Ouais. <rire> C'est vrai non, que Joël non, non, le sur... Le jour, je la moi. Oui 3, t'as déjà fait 2-3 menaces hein J'ai dit ouais, je vais te casser ta gueule <rire> Vous étiez où tous les deux On était en train de se la tenir Ouais bah c'est bien ce qui me semblait ouais Bienvenue à Oigno. On arrive à Oignot euh, je crois que c'est pas ça ce que je viens de dire. Franchement c'est joli hein. Là on est à Ueno les gars, ouais, là, ça fait énorme. super plaisir. Donc là, il y a un Pachinko et trucs à ça. Et j'ai regardé la vidéo de Tev, franchement regardez là. Euh, elle s'appelle Tokyo 2020. Il vient, il vient oh, de se passer une Nari, il a il fait 2019. un dab. Il vient de faire un truc. J'ai fait un dab, dab. monsieur je fou c'est pour vous amuser, pardon pardon La vidéo de Tev, Tokyo 2023 À gauche, il y a le parc de Ueno qui est immense Là, il y a des pachinko, des machins Bon ça faut pas y aller, c'est des slots, c'est de la merde Par contre, il y a un magasin de jouets sur 6 étages On va peut-être y passer Sérieux Oui, mais là surtout On va manger, C'est parti C'est bien cet endroit, Zach ouais. Cet endroit où on est tous resserrés Ya, yeah, c'était bien ou enfin. pas hey, gros, là je fais mon gros tweet, J'ai J'ai envie d'aller au casin là C'est ça Putain, mais après beau. le truc c'est que là déjà les meufs elles trouvent trop trop beau. Imagine t'aurais eu un béret, ah, ça aurait ça même ça pas été vrai. drôle, on oh, aurait eu aucune chance. Oh là les meufs j'aurais mis un béret mais elles auraient pété leur ouais, je dis bon Mais c'est qui ce mec Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, il est vraiment trop charmant. Mais quoi t'es pas Si je suis en couple, mais j'ai les. c'est. juste. Voilà quoi. Ah juste tu veux te prouver quoi. Ouais. Putain mon de ça à la vidéo, ma meuf elle va voir, elle dit espèce d'enculé de merde <rire> Qu'est-ce que tu fais au Japon Eh <rire> <rire> hey, non, eh hey, hey, Fanny moi je te fais des bisous, je pense tout le temps à toi, je t'aime C'est ce que tu disais hier soir euh... non, je... ah, <rire> putain, Arrête, arrête, non, je, je, rigole, rigole, je, je rigole, rigole, je rigole, rigole, rigole. À pagnon. Oh, putain, les gens. Ah, je pagnon je suis désolé pour le peuple le japonais Nous on a déjà mangé, donc... Vous avez préféré manger au 7-eleven On a préféré manger un vieux truc, vous allez vous régaler ça se voit Je sais pas trop lire le japonais mais je te crois que c'est des ramen, ça a l'air très très bon eh bah écoutez les gars, bon appétit, allez-vous bien Itadakimasu appétit. gozaimasu Lui, il est trop sur mes côtés, j'ai juré que je l'ai Joël. J'ai braqué Joël. Ouais, tu m'as énervé, tu m'as frustré, donc je suis aigri là. Ça va frérot, je rigolais Faites la paix, Joël Alex. fait un câlin, câlin câlin Faites la paix ah non, il m'a touché les fesses, après en U, il est, est en fait. bizarre. Je il m'a touché les fesses Je fait. Je fait. Moi aussi je peux Ça c'est une bonne poigne. Ça c'est une bonne poigne. Comme ça toi aussi tu peux Moi je voulais juste faire la paix avec... Ah ouais Tu penses quoi de cette scène <rire> une Garcia me dégoûte Vous avez l'air très convaincu ce que vous avez reçu là. J'ai pris un spicy ramen, un ramen piquant. Lui il a pris normal. Moi j'attends mon plat comme un paillant. Comme un paillot. Oui. Paillot, pardon. <rire> comme un paillot. Comme un paillot. <rire> mais Et ça je me demande vraiment ce que c'est. Ça je suis vraiment curieux. Je sais pas du tout ce On va pourquoi, goûter hein. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a une fourchette, Joël On est français. Ah, bah, bah, hier tu dis ouais que moi je coche dans oui, un pays je me, je me plie aux coutumes locales machin machin. Ah mais si compliqué. je faisais une baguette je veux salir. Ah ça pour mettre ça là-dedans Voilà. Attends, okay. on essaie avec les baguettes. À Rome on fait comme les Romains. Oh force. Oh les shakes. Et je suis vraiment tout ce que je déteste. J'ai horreur des gens qui font les Instagramers à prendre leurs photos en plein. Moi ça m'énerve là. Et oh, c'est exactement ce que je fais. Après je suis au Japon. Bandeur Ouais, bah franchement, ah, bah, ouais. Ouais. ouais. Franchement je vous dis je suis un bandeur de Japon. Joël, t'es à mi-parcours. Ça se passe comment T'es en train de tabasser ça non Je pleure sur cette merde. <rire> ouais, ça fait deux jours que j'avais pas mangé chaud. C'est la première fois que je goûte un vrai ramen, c'est exceptionnel. Yeah. tu vois ça c'est deux coca, du riz cuisiné avec du poulet ça moins de 10 bols. maintenant on va falloir qu'on discute mec ça te plaît ce que tu manges franchement ouais encore moi je commence à être calé, en vrai t'as vu moi ouais. et si yes, tu manges bien là t'es hein ouais, bien, es bien yes, ouais. ça fait la c'est de l'impro et toi t'es comment hugo moi hein montre non attends attends je prends la fourchette non, comment ça fonctionne que... je vais juste montrer comment je mange ça avec des baguettes parce que ça c'est facile mais non mais ça c'est oui je suis <rire> oh le oh, le... oh, le... oh le... Oui, alors que nous on est avec notre oh, petite non, fourchette lui. Je suis Européen, je suis Français, monsieur... Euh... <rire> ton, ton discours, il change d'une vidéo à l'autre Je suis Français... Euh... <rire> je suis... Moi, je trouve que ça, c'était du bouillon qui bouillonne. Et alors que c'était mal parti, au final, je ressors qu'avec une petite tâche. Et là, on va me sortir sur 6 vierges, j'en plus gros. Tu te rends compte, là Attends, Joël, t'avais pas mal de choses à dire en termes de saveur, là. Je vois que t'avais envie de parler. En ah temps. ouais, ouais, je disais... Euh, déjà, ça coûte pas cher. excusez moi d'insister sur <rire> ça. Déjà ça, ça coûte pas cher Comment tu veux sortir ta réputation de rat Je te parle de ça, je te demande un petit peu de prix En fait le truc c'est je me dis, il y a les mecs qui vont regarder ce vlog Potentiellement ils vont vouloir venir au Japon Déjà au Japon je pense, avec un petit budget pour une semaine ou deux Tu peux trop t'en sortir niveau bouffe mais genre vrai Bah bon, c'est parce que, que le bas de gamme à 7-Eleven je mange bien la, la, la Je te jure même ouais, avec du 7-Eleven tu peux tenir Je suis très sérieux mm -hmm. hein. Et en plus de ça ce qui est qu intéressant pour mes jeunes sportifs C'est pas grave C'est une c'est Donc pas là c'est quoi C'est Esprit ça dans un corps sans. Et ta femme Et pour Hugo et des gros sangs Comment <rire> t'as pour Hugo Voilà Laisse moi <rire> tranquille Il a voilà les filles Non les non non non non non Laisse moi tranquille Hugo Voilà ce bouillon là, là dedans magnifique et je suis content de l'avoir pris spicy Tain, On avait pas acheté des mochis En rentrant moi je vais manger ça, hein. ça c'est énervé tout hein. tout Quoi Mais après je t'expliquais Comment ça t'as tout mangé Je bon, a acheté c'est vite fait ça, coûte 2 balles Ah t'as tout, tout mangé Oh t'as tout pas Même ils me traitaient là parce qu'en fait Tu vois les mochis ils ont pas gelé tu vois Et en fait ça c'est des boules Et j'étais obligé de... Ah c'est ça que t'as gobé C'est ça oh il, l air, l air, l air, il est arrivé, oui. il est comme ça Il oh, des testicules Salut c'est Babson. Hey, Babson Salut c'est Babson Salut c'est Babson Salut c'est Babson Salut c'est Alors, Aujourd'hui on est à Tokyo <rire> On fait des photos, c'est nice Vas-y <rire> <rire> <Allez, allez, allez. rire> oui, vas-y Tu t'y attends ah, ouais, Tu t'y <rire> ouais, Tu t'y attends Tu t'y Tu t'y attends la surprise qui fait la puissance. Bah oui, gros. Hey, je vais faire poisson un peu, oui, un peu, oui. un oh, du poisson hein. <rire> <shake>. ah, <voilà>. japonais <rire> euh, Pas du tout Oh, les shakes Joël, il, il t'a envoyé un maître ah, ouais. Non, tu vas voir. C'est le qui. Vous avez les backstage. Oh, oui, Vous avez les backstage. C'est comme ça que ça se passe. Avec toi. Oh, tu t'es investi. Hein. Voilà. Allez, là, il y a un truc. Voilà. C'est au chocolat, là, ça tue. Hein. Il y a tout gâté Non Mais non Toi bah, tu kiffes toi Wesh hein. ouais. T'as kiffé toi T'as kiffé hein On fait quoi là On va manger au KFC ou on va faire du shopping Tu veux faire quoi Joël Uniclo Tu veux aller chez Uniclo Parce que la personne qui filme a dit qu'Uniclo ça coûtait trois fois rien. C'est à peu près ce que j dit, ouais. Il y avait des bonnes affaires. Ouais, c'est ça, ouais. Et 20h35, on a terminé le live IRL. Et... Ça s'est bien passé Ouais, mais regardez l'ambiance. Là, La, ambiance cantine, j'ai évité trop de filmer les gens parce que voilà. J'aime trop, j'aime trop ça. Les rues et tout, machin, c'est bien. C'est sympa d'aller dans des trucs un peu connus. On le fait en début. Mais au fur et à mesure, j'allais dans des trucs. Euh... Ouais, underground. Underground, exactement. Ouais. Plus originaux, plus ouais. tranquilles. On a croisé des abonnés super gentils et ils m'ont donné ça. C'est quoi c'est ah, un guide C'est un guide C'est génial en vrai Et ça c'est la folie Mais tu sais qui l'envoie hein Attends, Il est un XL ou pas Tu l'aimes bien Celui-là il est chaud celui-là, l'autre. Ça, fait... ah, ça c'est bien commentaires. Mais celui-là il est chaud. Moi je préfère ouais. lui. Hein. Non, on l'achète. Moi je prends celui-là. Eh bah ben, vas-y ah, j'achète celui-là. Est-ce que s'il te plaît tu me laisses te relooker Non. J'aime habiller comme un junkie. Ça c'est chaud ça. Joël, pitié. Laisse-moi te relooker frère. S'il vous plaît. Eh à 3000 likes, 4000 likes. Hey, je relook Joël tu me relookes combien 5000. Zach 5000 likes il me relooke je le relooke Tu mets tout tu 5 000 veux. likes 5000 likes on a un épisode où on a une section relooking Ouais ce que je veux mais tu oh, tu pas mais plus plus on va le faire plus plus Ouais, faire, ouais. ouais, ouais même ah. en mais même en cosplay Mets en cosplay Attends mets en cosplay à combien de likes 5000, C'est le troisième étage Zach 5000, likes Je peux le mettre en cosplay Pour combien Pour combien Pour combien quoi C'est des chaussées torteilles Chiffoumi que... mi en, en une manche chifou mi chifou mi Mais non mais moi non non, non j'ai pire non, en dans mon Non, mon... non, mon... non bah, au moins <rire> au moins prends la blanche <rire> Attends, et, on, et on rentre on... Tu es trop trop kawaiiné T'es content Joël Non celui-là ouais. faut que tu le prennes Je prends pas bah. ça te va très bien Franchement ça te va méga bien Et, et regarde ouais. ce que Joël va avoir mettre ce soir en rentrant Attends, frérot attends, tiens. Le t-shirt et la petite chemise vous avez vu, 30 euros. 30 euros Franchement, ouais, je suis content. Ça a tellement le coup. Alors, je considère que j'ai fait une bonne affaire. Franchement, après, je dis pas qu'Uniqlo en France et tout, c'est hors de prix. Et je vais pas faire le bandeur du Japon genre en mode droit, c'est la folie, j'ai payé que 30 euros. Mais pour un t-shirt et une chemise... Bah déjà, le t-shirt, c'est normalement il choix de coûter 25 balles. Je suis oui. Eh oui. C'est bien mon petit. Ouais Hey, J'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'on ferait pas un truc où vous sautez et vous vous êtes chargé direct ouais. Sautez J'espère que Mathéo va garder ça au montage parce que c'est très drôle. Excellent <rire> Ok Let's go Vous préférez lequel Le mien ou le sien En termes de couleur, <rire> le tien <rire> est <-être> plus. Ok <rire> Ouais, ouais moi. Là comme ça. Elle est énervée celui-là aussi. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. On est dans Ueno, qui est un très bon quartier, surtout en journée. Il y a également des choses de soir, vous le voyez avec les animations et tout. Pour terminer ce vlog, on va aller se balader un tout petit peu avec Joël. Et ça conclura ce vlog 3 avant d'enchaîner sur le 4. Likez, likez, likez, likez. Likez pour que Joël soit en mode cosplay. Attends, mais ils vendent des cosplays ici On va trouver, mec, es. on est au cosplay. Japon. S'il y a des cosplays Heimerdinger, moi je stream, hein, et je fais la voix. Et je fais une journée où je parle qu'en Heimerdinger. <rire> <Tiens. rire> mais La fin de la science <rire> <rire> Et par contre, l'ambiance des rues, elles sont folles, hein Je suis très content, et en fait, si tu veux, bah, c'est un truc que je suis content de faire en début de voyage, c'est des trucs un peu touristiques, un peu classiques. Ça se voit, là, c'est les tapines, ouais. c'est les classiques. Mais c'est quand même à découvrir. Et au fur et à mesure des vlogs, j'ai envie de faire des trucs de plus en plus... Euh, soit des activités, Soit des moments de vie, soit euh, des choses un peu plus rurales, on va dire, entre guillemets, tu vois. Joël, c'est quoi ton feeling sur euh, cette soirée C'est cool. Euh, ouais. la, bouffe, la bouffe, toujours au top. Les sapes, parfois, ils sont suspects un peu. Mais là, ça monte tout doucement, je le sens. Franchement, juste un truc, tu vois. Moi, le voyage au Japon, je kiffe pour l'instant. Et le pays, j'aime vraiment bien. Hâte de voir encore plus de choses avec deux jours qu'on est là. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai que quand je dis j'aime bien un truc ici, c'est pas pour dire que ça y est pas ailleurs. Et donc, même s'il y a des choses qui sont cool ici, c'est vrai qu'il n'y a pas que des exclusivités qu'on retrouve que ici, tu vois. Je dis ça parce que de temps en temps, genre euh, en live ou autre, si tu dis euh, j'aime bien X, on va vite me dire oui, mais on a ça aussi en France. Pas de problème. Ouais, <rire> ça te donne pas envie de faire partie de ces moments qu'ils sont en train de partager. Nous, au mot, ils ont des vrais drips. C'est vrai, hein Ils ont des vrais drips de fou. Ils s'habillent. Ça donne vraiment envie de se mettre à table. La pastèque. Oh, la pastèque. Bien, oh, regarde la pastèque Zach Tu penses tu peux manger combien de ce truc là là Tu peux le, en manger Le plusieurs. melon c'est mieux que la pastèque Ah je suis d'accord Team Melon Dans les commentaires team Melon Joël Joël t'es Tim Melon ou Tim pastèque Comment tu peux comparer le melon à la pastèque La pastèque c'est de la merde Ah putain Voilà La pastèque, voilà. bon. pastèque servez-moi un verre d'eau Des petits trucs comme ça Là on va aller sur la rue principale avec la UNO Station Regardez qui on croise Oh, oh attention bah ton jouet. Ah j'étais ah, en train de raconter moi la faute Eh <rire> hey, comment tu vois Bonsoir bon man J'étais à fond dans mon histoire bon On bon va bon raconter l'histoire de la Corée du Nord tu peux même pas On, on pas instruit pas. les gens du chat. Attends t'es en train de dire que t'as peur dès que tu vois un homme noir non. Quoi Non moi je l'aime bien T'as fui devant Joël C'est ça que tu dis Non moi Joël je l'aime bien c'est mon gars Hein Joël Quoi Ah t'es mon gars ah, il, a fait bien, il comprend pas pourquoi il check. On va prendre le bubble tea. Hier, euh, j'ai pris un bubble tea. Je peux avoir un bubble tea aussi ou... ah, film. Quoi Je ah, rigole, cool, wesh. Hier, j'ai pris un bubble tea. Moi, ah, j'ai payé pour toi, t'inquiète. Ah, tu payes pour moi Ah, lui, Ah, je suis à grand. Mais ça fait péchant. Ah, <rire> <un> <rire> Joël, ton truc vert. Alex. Hey, à toi. Ça a l'air incroyable. Docteur Jimmy Mohamed, on va voir si tu disais la vérité. Comment c'est bon <rire> c'est une dinguerie. Les bubble tea c'est une dinguerie. Ça. En vrai, c'est bon, là. Goûte. C'est qu'ils avec la France. Bah, goûte-le bien. Il venait avec la France. C'est bon. Ah Que vous êtes triste, le vlog 3 est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. on est bien sapé. C'était quelque chose, une, une affaire menée à bien. Ouais, Ça fait très plaisir. Très très bon jour 2. Incroyable, cool. incroyable, incroyable. On a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain après demain pour des nouvelles aventures. Like Likez la vidéo, portez Si vous avez des idées d'activité ou de choses à faire cool à Tokyo, on regarde les commentaires et on se dit à la prochaine. c'est quoi le problème là Alors. C'est juste on est des putains d'abrutis, on, on est juste des putains d'abrutis gros, il est 3h du match, je sais même pas, personne n'a de batterie, toi tu utilises de la batterie, on va bientôt plus mais en avoir En fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, un... à 4, on a franchement 30% de batterie rémunée. Non moi j'ai 20, non, moi, a... non, non mais t'as combien de pourcents pourcent il a 29, il est aussi C'est 28 Et en 30, 30. John, Il a perdu un Je vois il est à 28, il fait quand des en fait sur le problème c'est qu'on est à 3h30 à pied de la baraque, les Uber ils veulent pas nous prendre parce qu'on est 5, il n'y a pas de 4 il y a pas de métro, là on de en Uber, est en chien. Et surtout qu'en plus, si on a pas de batterie, ah, il n'y a non. pas de GPS, et là c'est vraiment force à nous. Mais Putain, on est à 3h30 on a on a pas pas il ouais, ouais, va se de perdre et tout sans GPS, là c'est nous, on se retrouve vraiment en chien. Zach il va péter un câble. Zach va nous démarrer. Zach en plus, il dit Ouais, rentrez pas trop tard, on va rentrer le plus tard possible. Je pense qu'à 8h on sera toujours pas rentrés. Zach s'il te plaît, tu veux pas nous payer deux taxis avec l'argent de la Zach Prod en tu fait. ah. hier soir, il y a eu certains qui ont eu <rire> l'idée de marcher pendant 3 heures sans GPS ou je sais pas quoi, sans batterie ah <rire> oui. Bah ça va bien Qu à cause de qui on a marché pendant longtemps hier soir hein